Juliette, 26 ans. C'est euh, quoi pour toi, Juliette, un papa Donc, juste avec un mot. Une euh, présence, je dirais. sais Et deuxième question, qu'est-ce que ça sent un papa euh, Je sais pas, moi d'instant, je dirais un... des marrons glacés. <rire> des marrons glacés. Ouais. <rire>